Je commence par te montrer mon compte Instagram avec mes 319 abonnés. Ensuite, je vais ouvrir l'application Top Follow. le lien de téléchargement est en description. Ici, je vais juste me connecter et je te conseille de le faire avec un compte secondaire ou un faux compte. Arrivé ici, je vais d'abord fermer ce message et ensuite me diriger sur le bouton du milieu en haut pour choisir quelle option utiliser pour gagner des points parmi follow et likes. Je choisis follow et je clique sur start. L'application va donc travailler toute seule en me faisant gagner des points automatiquement et elle fonctionne même en arrière-plan. Donc tu peux carrément sortir de l'appli et continuer à gagner des points. Une autre façon d'avoir des points c'est d'ouvrir le menu en bas à gauche puis choisir code et entrer mon code d'affiliation que tu vois ici. Il va te donner 200 points bonus donc plus de 20 abonnés gratuitement. Quand tu auras donc assez de points, tu pourras lancer une campagne de likes ou de followers. Je vais opter pour les followers si on me demande de renseigner le nom d'utilisateur qu'on veut voir booster. Il faut cliquer sur set myself si c'est toi-même. Ensuite, je choisis une campagne adaptée, je vais prendre juste 20 followers. Valider puis cliquer sur le bouton en haut à droite et sur history pour voir l'avancement de ma campagne. L'application est hyper rapide car comme tu peux le voir, tous mes followers sont immédiatement arrivés. On retourne donc sur notre compte Instagram et on constate ensemble que j'ai eu un gros boost de followers, presque 30 au lieu de 20. Donc cette application marche très bien. On arrive donc à la fin de la vidéo et n'oublie pas de la liker et d'écrire merci en commentaire si elle t'a été utile.